les gens Alors, vous vous souvenez de tout à l'heure je vous avais dit que je vais essayer de bouger de la maison eh, c'est ce que je vais faire et déjà je ne ferme que les vidéos du dislam je... vous me dit aussi vous me direz si, dans... si vous aimez bien mes vidéos Désolé pour mon, mon mauvais mauvais langage, euh, pas mauvais langage, mais je dis pas bien les mots. Comme par exemple, tiens le mot que je voulais dire. Bref, là je vais brûler la maison. Le villageois qui est dedans il va mourir. Ah. Euh, Oh zut. Punaise. Attends, la maison brûle. Ah Mais non C'est pas juste, mais... Ah Je me bloqué. Punaise Aïe Oh Encore de la lave Aïe. Attends, je... Je vous laisse pas survivre Ah Ah Non Non Oh non NON Vous êtes pas sérieux NON NON C'est une blague Et Non Tout le temps que j'ai pris pour... NON Les amis, tout le temps que j'ai pris juste pour avancer et je me retrouve mort! à cause de moi! Waouh, Une faille! Vous cro... Dites-moi aussi, essayez de me dire aux commentaires si vous. vous dites. Ah! Si vous voulez que je, je fais des d'autres vidéos Parce que je sais que pour l'instant je fais que des, des jeux qui sont pas vraiment connus Mais si vous voulez vraiment que je, que je fais d'autres vidéos sur d'autres jeux Vous me le dites en commentaire Et des fois je serai accompagné de ma soeur Pour euh, Les vidéos Euh, les amis, je sais sais si vous vous souvenez où j'étais. doo doo je me suis perdu attendez je me suis me Je crois que mes objets ont disparu là. en fait, quand je suis ressorti de là où j'étais dès le début, je me suis, j'ai avancé j'ai trouvé un village, mais j'étais dans une grande, une grande rivière d'eau, mais là je sais plus aller où. Euh, attends. Comment ça se fait qu'il y ait un truc comme ça